La spécificité de la collection Destin des éditions Calyp, c'est son format et son approche, c'est-à-dire que ce sont des livres très courts, qui se lisent entre 1h et 1h30, en fonction de votre vitesse de lecture, et qui sont toujours confiés à des spécialistes reconnus sur le sujet. C'est Hélène Arter pour Jackie Kennedy, Aurélien Ligneureux pour Napoléon, Thierry Sarment pour Catherine II, et puis Frédéric Hidzel pour Soliman le Magnifique. Donc ce sont toujours des spécialistes, mais qui s'adressent véritablement au grand public. Et donc l'idée, c'est l'accessibilité d'un savoir universitaire, aussi bien dans sa forme, un langage simple, sans rien céder sur la qualité du fond, et avec également euh, me semble-t-il, une accessibilité par le temps, puisqu'on n'a pas toujours le temps d'écrire, euh, enfin de lire plutôt des ouvrages très, très volumineux. Il ne s'agit en aucune manière de discréditer le travail long. Moi, en tant qu'universitaire, qu j'ai publié un certain nombre de grosses biographies, donc c'est un travail que j'estime et que tous les collègues qui ont participé estiment parfaitement légitime, ils l'ont fait eux-mêmes. Mais il y a d'une certaine manière, je dirais, une dimension quasiment politique au projet. Je prends l'exemple de, de Napoléon, qui est un personnage dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé euh, il y a, euh, je dirais, euh, un an, vous voyez, en, en, en 2021, avec le, le bicentenaire de sa mort, mais qui a véritablement le temps de consacrer des semaines de lecture pour se faire une opinion, eh bien en, en, en 1h30, si vous voulez, avec ce, ce Napoléon d'Aurélien Lignorieux, vous aurez une connaissance euh, précise euh, de ce que l'on sait aujourd'hui sur, sur Napoléon. Le rythme de publication, est, on commence par quatre titres pour bien montrer la, bien montrer, je dirais, la diversité de, de l'approche. C'est-à-dire que ce sont des, des sujets là qui sont essentiellement historiques, mais de différentes périodes deux hommes, deux femmes, un Ottoman, une femme de président américain, voilà, des, des choses assez, assez différentes. Et ensuite, ce sera deux livres tous les deux mois. Voilà, donc les livres à paraître en janvier, ce sera un Cicéron par Charles Guérin et puis un Rachel Carson par Thierry Pateau et suivront ensuite un Suzanne Langlaine et puis un Alexandre Dumas et ensuite un Michel-Ange euh, et un Richelieu. Il y a deux types de réponses. Euh, il y a euh, la réponse, on va dire, vous savez, pour justifier ses actions dans la vie, on a toujours deux raisons, une bonne raison et la vraie raison. Euh, la bonne raison, c'est euh, des personnages, on va dire, intéressants, diversifiés. La vraie raison, c'est, euh, euh, en tant que directeur de collection, euh, je dirais, c'est les, les personnages qui m'intéressent ou dont on me fait comprendre qu'ils sont intéressants, même si je n'y ai pas pensé euh, spontanément. Par exemple, euh, Hélène Arter, euh, nous l'avions contactée pour qu'elle fasse un Robert Kennedy, qui nous paraissait très, très intéressant. Euh, c'est quelque chose qui l'intéressait, mais pas, à, pas pour un calendrier court. Et donc, on lui a dit, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec vous. Donc, euh, si c'est Jackie Kennedy qui vous intéresse, euh, d'accord pour un Jackie Kennedy. Ce qui était une plaisanterie, en fait, de, de notre part, au départ. Et là, il y a eu un grand silence. Euh, donc, on, on s'est dit qu'on avait dit une bêtise. Et en fait, elle nous a dit, mais... Jackie Kennedy, c'est une femme qui, au début de sa vie, euh, est euh, une fille d'eux, puis une femme d'eux, et qui, dans la deuxième partie de sa vie, va acquérir son autonomie, y compris financière, en gagnant très bien sa vie dans le monde du journalisme à New York. Et, d'une certaine manière, alors même que Jackie Kennedy n'a jamais été féministe, elle incarne à sa manière l'évolution de la place de la femme dans la société américaine. Donc là où nous n'avions pas pensé à Jackie Kennedy comme un sujet euh, méritant, euh, je dirais, d'être publié dans cette collection, et en discutant avec l'auteur, on a transformé un Robert Kennedy en une Jackie, euh, en une Jackie Kennedy. Voilà. Donc c'est un peu l'occasion qui, qui fait le larron. Napoléon, je le disais, c'est un personnage qui est évidemment... Euh, intéressant. La question à l'inverse serait pourquoi encore un Napoléon Pour les raisons que, que je viens de dire, c'est-à-dire d'un Napoléon qui est euh, enfin une présentation dense, euh, brillante, très lisible et qui permet de se faire une opinion euh, en moins de temps que la lecture de l'article Wikipédia, puisque l'article Wikipédia est plus long que ce, que ce livre. Voilà. Mais avec, une, je dirais, une rigueur scientifique, euh, euh, Wikipédia est un outil très utile, mais avec une rigueur scientifique qui est, qui est sans commune mesure. Quand on demande à Aurélien, à Aurélien Lignereux, qui est un des spécialistes de, de Napoléon, de, de faire une synthèse euh, en 98 pages, euh, voilà, vous avez une garantie de, de sérieux et de, de qualité, et vous pouvez y aller en toute confiance.